Euh, les forestiers euh, bah, c'est soit moi ou soit le, le frangin euh, bon, maintenant on, va, on, va dire, on est assez bien équipé euh, vu qu'on a quand même pas mal de euh, de, de prévergés à s'occuper aussi donc euh, aussi bien avec des euh, élagueuses euh, et des perches euh, donc ça bon, va relativement bien après l'intervention de, de, de taille euh, est importante on va dire, au démarrage quoi surtout c'est sur les dix premières années qu'on va conditionner en la grosse majorité euh, pour l'orientation au bois d'oeuf quoi tant que vous passez sur sur la taille des arbres forestiers vous avez dit 2,5 hectares en arbres forestiers des arbres qui ont 20 ans concrètement vous passez combien de jours par an à, à entretenir ces arbres là bah, le, on va dire le, le temps euh, on va dire euh, pour l'agroforesterie, à l'heure actuelle, il est, il est insignifiant. Quoi. Ça va prendre une journée grand maximum, Alors, en étant équipé, on va dire, à tirer quelques branches qui, qui peuvent, on va dire, nous gêner dans l'aspect. Mais pour l'instant, le principal du temps, ça va être à la plantation, à la protection et puis à, à la on va dire à l'orientation euh, de, de, de, des, des dix premières années quoi. Euh, après il euh, n'y a, a plus rien à faire quoi. On va dire plus grand chose Et les, enfin, les, les élagages euh, on va dire, intermédiaires euh, bon, euh, peuvent utiliser en bois de chauffage bon ça représente pas des grosses masses quoi. Mis, euh, nous on chauffe uniquement au bois donc euh, c'est utilisé comme ça quoi.